Bon, bonjour mes chers élèves de séance 1, deuxième année primaire, je vous présente méthode de français, une autre façon d'apprendre le français. Alors si vous avez l'arbre mot, c'est vraiment génial. Alors cette fois, on va voir grammaire. Allons-y, on va découvrir la leçon d'aujourd'hui, c'est vraiment amusant et important en même temps. Alors, comme d'habitude, on va faire quelques exercices pour bien comprendre la leçon de grammaire. Je m'entraîne, écrit pour chaque nom, s'il est au singulier ou au pluriel. Singulier, pluriel, ça veut dire le nombre. Bon, écrit pour chaque nom, il y a ici des noms, comme galon, comme circulation, uniforme, pansement, valeur, rue. C'est ce qu'on appelle des noms. Et les déterminants, ce sont des petits mots qui ont avant. Trois, la, mon, des, Bon. Écrit pour chaque nom, s'il est au singulier ou pluriel. Par exemple, galant, je vois ici, s, pluriel. Trois galants, c'est pluriel. La circulation, la, la veut dire un article défini, féminin singulier. La circulation, bien sûr, c'est un nom singulier. Mon uniforme. Uniforme, l'uniforme, une uniforme. Attention, c'est un mot un féminin, mais au singulier. Alors, dépensement, des dépensement, des c'est au pluriel, puisqu'il y a le mot des, les voleurs, les, les, les, les voleurs. Alors, il y a la marque du pluriel aussi, alors c'est au pluriel. Cette rue, cette rue, rue, cette rue. Bien sûr, c'est le nom ici, au, au singulier. Alors, galon, au pluriel, pourquoi Parce qu'il y a un petit mot ici avant, c'est 3, 3, veut dire pluriel. Circulation, c'est au singulier, puisqu'il y a le mot qui précède un petit mot ici, c'est un, un article défini féminin singulier, là, là. Uniforme, c'est un nom singulier, puisqu'il y a un petit mot ici, mon alors, c'est une exception puisque c'est un nom féminin qui commence par une voyelle. On dit mon uniforme. C'est pas ma uniforme, mon uniforme. Alors, dépensement, euh, pluriel, puisqu'il y a un petit mot ici, dé veut dire pluriel. Les, c'est la même chose, les voleurs, cette rue. Alors, mm, au pluriel, mm, au singulier, très bien, au singulier, au pluriel, au pluriel, au singulier. Voilà. On passe maintenant au deuxième exercice. C'est vraiment facile. Ah, pourquoi on commence par des exercices pour mieux retenir la règle On parle ici du singulier du pluriel. Dis non. On dit 4 euh, Oui. Quatre piqûres, quatre ciseaux, 4 aiguilles. Tout ça, c'est cact. Ces alors, le chèque non à son déterminant. Bon, on continue alors quatre, quatre. Et on a plusieurs, ici quatre, <rire> tu vois, parce que c'est un nombre. Mm -hmm. Mm -hmm. Le masque, sans masque. Mm -hmm. Quelques quelques piqûres, quelques aiguilles, c'est la même chose. Hein. Quelques ciseaux, voilà, c'est la même chose ici. Alors, les piqûres, les... les ciseaux, les aiguilles, un bisouri Il <rire> y en a plusieurs. Alors, 4 il y en a trois. Quatre aiguilles, quatre ciseaux, quatre piqûres, par exemple. Quelques aiguilles, quelques ciseaux, quelques piqûres. Hein? Les piqûres, les ciseaux, les aiguilles. Puisque quatre et quelques les, ce qui veut dire pluriel. Alors sans on dit le masque sans masque on peut dire sans bison mmh, un masque on peut dire aussi un masque hein? mmh, un masque soit sans masque soit un masque mmh. voilà on passe au troisième exercice alors voici le troisième exercice vite fait écris le pluriel des noms suivants sur ton cahier Mm -hmm. Pour un uniforme, on dit des uniformes, d'accord Un hein euh, devient des, hein Des uniformes, avec S à la fin. Euh, la seringue, on dit... Euh, mm, des so les sorangues, les sorangues. Hein Là, devient les... d'accord Les seringues, avec S pluriel. Le pompier, les pompiers. Une policière, des policières, avec S... Mon métier, mes métiers, hein, faites attention, mon temps son, mais mes métiers, avec S à la fin, du fil, des fils. Alors, je recommence, un uniforme, des uniformes, la seringue, les seringues, le pompier, les pompiers, une policière, des policières, mon métier, mes métiers, du fil, des fils. Euh, bien fait. Alors, on passe maintenant à l'exercice 4, je crois. Alors, vite fait, écris le singulier des noms suivant sur ton cahier. Alors, c'est le vice versa de Troisième exercice. Des un hein, voleur. Attention, attention, au genre. Soit féminin ou masculin. Des bâtons, un bâton. Les écoles, l'école. Des feux, un feu. Six routes, une route. Tu vois alors, des voleurs, un voleur. Des bâtons, un bâton. Alors, je ne dois pas mettre S à la fin, non. Les écoles, l'école. Une école, l'école. Des feux, un feu, sans X. D'accord Parce que X ou S, ce sont des marques de pleurer, normalement. Ces routes, une route. D'accord Je recommence. Des voleurs, un voleur. Des bâtons, un bâton. Les écoles, l'école. Des feux, un feu. Ces routes, une route. Ah, attention, on ne doit pas mettre S ou, ou X. Ce sont des marques de pluriel. Alors, recoupez le texte en le complétant avec le déterminant suivant. Tu peux utiliser plusieurs fois le même déterminant. Ça ou plusieurs, le, de quelques, là ou les. C'est un exercice vraiment facile. Je vous laisse bien sûr faire tout seul, d'accord Il ne faut pas compter sur moi. Ça a plusieurs le, deux, quelques, là, les. Tu peux utiliser plusieurs fois ces quelques mots, comme l'exemple de quelques quatre. On a utilisé trois fois quelques trois fois les, etc. Quatre. Bon, à toi de choisir. Alors, on passe maintenant au cours d'aujourd'hui. On a fait juste des exercices d'entraînement. Maintenant le cours. Voilà, voilà, grammaire facile pour les élèves de C1. C'est vraiment facile. Là-bas aussi. Euh, le titre de ce cours, euh, c'est tout simplement le singulier et le pluriel des noms. Lorsqu'on parle du singulier et pluriel, ça veut dire le nombre. Euh, le nom peut, peut être être euh, singulier ou peut être pluriel. Alors j'observe, je découvre. Mm -hmm. Lis les phrases ci-dessous. Ce sont des phrases. On a déjà vu euh, dans la première dans la première leçon, oui, la phrase qui commence par une majuscule, se termine par un point et la suite de mots sont en ordre. Alors il m'en faut un bistouri. Une aiguille, du fil et un pansement. On a déjà vu cette phrase, bien sûr, dans le texte. Il me faut un bisouri, une aiguille, du fil et un pansement. Il me faut des bisouri, des aiguilles, des fils et des pansements. Alors, qu'est-ce que je vois Alors, il restera toujours il, me restera toujours me, fort, fort, c'est la même chose. Un bisouri, voici des bisouri. Une aiguille et des aiguilles Du fil et des fils Un pansement, des pansements Alors, on la phrase et souligne les noms oh, Les noms, c'est bistori, Aiguille, fil, pansement Pansement, fil, aiguille Et bout, bistouri Alors, classe chaque nom Accompagné de son déterminant Les déterminants, c'est un, une Du, un, des Des, des, des, des Voilà, classe chaque nom Accompagné de son déterminant Dans ce tableau que tu auras recopié bien sûr sur ton cahier de maison je sais pas un seul objet ça veut dire singulier plusieurs objets veut dire pleurer on commence un bistouri c'est ici une aiguille c'est ici du fil c'est ici et un pansement c'est ici hum, je vois alors un bistouri une aiguille du fil et un pansement c ça veut dire un seul un seul objet oui au singulier plusieurs objets des bistouri ici des aiguilles ici, des fils ici, et des pansements. Pansements, des pansements ici. Plusieurs objets pluriels. Donc, en a de singulier, c'est pluriel. Alors, on tourne les lettres ou les mots qui ont changé. Ce hum, qui ont changé, bien sûr, c'est. Ben, un devient des. Une devient des. Du devient des. Et un devient des. Hum, c'est ça. Alors, je vois aussi qu'on ajoute euh, S ici à la fin de, du nom. Voilà, Alors, à la fin du nom singulier, on ajoute S puisque c'est un nom pluriel. Des pistons avec S, des aiguilles, des fils, des pansements. Bon, normalement, je ne prononce pas S à la fin puisque c'est la marque du pluriel. Alors, on tourne les lettres ou les mots qui ont changé. Remarque-tu, on a déjà vu ça. Ah. Quand un nom est-il au singulier quand un nom est-il le pluriel hmm, C'est vraiment une question importante. Alors quand un nom est-il singulier Lorsqu'il est accompagné de petits mots comme un, comme une, comme des, comme un, ah, comme un ou une ou des ou du, du, pardon. Quand un nom est-il le pluriel On ajoute s à la à la fin du mot. À la fin du nom, il y a la, la marque du pluriel s ou x. Ça dépend, soit S soit X. Il y a aussi un, un petit indice, D au lieu de 1. Alors, normalement, il y a D plusieurs. Regardons ici D, D, D, D. Il y a aussi les. Aussi. Alors, le, les. La, les. L'apostrophe, les. Alors, que trouve-t-on à la fin du nom au pluriel On l'a déjà vu, c'est la marque du pluriel S. S. S, S, oh, peut-être X. D'accord Vous avez bien compris maintenant la leçon d'aujourd'hui C'est fini Bravo Les Witty ouit, Les Wistiti Pardon. Les Wistiti Allons-y, vers maintenant, conjugaison. La prochaine fois, ce sera donc conjugaison. N'oublie pas, grammaire ici, le singulier pluriel, c'est O, oh, c'est la page 40. C'est la page 40.